Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Cette semaine, nous commencerons par parler de l'issue Conceal, un outil extrêmement important pour les développeurs de CID, puisque cela leur permet d'avoir connaissance de bugs qu'ils n'auraient pas vus ou qui nécessitent beaucoup de joueurs pour être trouvés. Pour signaler un bug, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur le site de Robertspace Industries, d'aller dans la section Issue Conceal, de vérifier que quelqu'un n'a pas rencontré le même bug que vous en faisant une recherche, et si ce n'est pas le cas, de créer un nouveau rapport en expliquant les étapes pour reproduire votre bug. Si 10 personnes ou plus contribuent à votre rapport, il sera alors considéré comme valide. Ces bugs sont ensuite remontés aux développeurs en fonction des priorités et rentrent donc dans leur cycle de travail. Comme par exemple ce bug intéressant où lorsqu'un joueur achetait de la nourriture à New Babbage, tous les joueurs à proximité se retrouvaient avec la même nourriture dans la main. Ce qui peut paraître plutôt intéressant au départ ne l'est pas tant que ça puisque vous êtes en même temps allégé des crédits équivalents à l'achat de la dite nourriture. C'est un bug qui peut être difficile à détecter par les développeurs, puisque lorsqu'ils vont tester des fonctionnalités, ils vont souvent être seuls. En l'occurrence, lorsque Spencer Johnson a ajouté la fonctionnalité d'achat rapide, il chanté le système de Moby Glass qui préservait les informations du joueur d'être casté à tout le serveur. Donc, à chaque fois que vous faisiez un achat, le jeu disait au personnage près de vous ce que vous étiez en train de faire et les personnages reproduisaient la même chose. Une fois la source du problème découvert, il a suffi de quelques lignes de code pour le corriger. Mais cela prend souvent plus de temps, car il est parfois difficile de trouver quelle est l'origine exacte du problème. Comme le Quick Buy est une nouvelle fonctionnalité, Spencer Johnson a pu déduire facilement que cela était lié au problème. Et c'est ce qui fait toute la beauté de la chose. Issue Council permet aux développeurs de gagner un temps conséquent, et ajoute une notion d'horizontalité puisque tout le monde peut participer à la correction de ce bug, soit en le reproduisant dans le jeu, soit en essayant de trouver la source du problème. D'ailleurs, certaines fonctionnalités doivent être exemptes de tout bug pour permettre une immersion totale du joueur. C'est le cas des com-calls de Squadron 42. Les coms font partie intégrante du jeu et au vu de votre rôle de pilote, vous y serez très souvent confronté. La force de Squadron Card est que vous savez que lorsque vous recevez un appel, le personnage existe vraiment et est réellement en train de faire l'action que vous voyez. Il y a à ce jour 4 types de communication, via le cockpit, les terminaux, le mobile glass et les armes FPS. Pour l'instant, les équipes se concentrent principalement sur la version du cockpit pour atteindre un standard gold. Cela veut dire que les équipes seront concentrées sur les cockpits jusqu'à ce qu'ils soient complètement terminés et que tous les problèmes soient résolus. Ils passeront alors sur une autre section. Cela peut être une tâche ardue, car il faut s'assurer que les lumières sur le visage des personnages soient correctes, que les caméras soient bien placées dans tous les vaisseaux, puisqu'en fonction des cockpits, les caméras peuvent être complètement différentes, mais aussi s'assurer que les animations se jouent correctement et permettent de rendre la personnalité de chaque personnage que vous rencontrerez. La version des communications que nous avons dans le PU est préenregistrée et rendue en fonction du contexte. Mais à terme, le système sera exactement le même que dans Squadron 42, où les phrases seront jouées en temps réel. Par exemple, votre pilote pourra vous prévenir qu'il est attaqué par des pirates sur tel ou tel côté du vaisseau. La dernière chose que l'on voudrait voir dans un jeu comme Squadron 42 lors d'une bataille épique, est une fenêtre qui s'ouvre avec un message préenregistré et un cockpit paisible où rien ne se passe. Les équipes font donc tout leur possible pour nous livrer la meilleure expérience qui soit. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un pourboire sur Tipeee ou regarder des pubs sur YouTube. Vous pouvez également vous rendre sur Discord, bien sûr Twitter pour discuter avec moi et voir les dernières infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.